Je serai le prochain président de la République gabonaise au soir des élections générales de 2023. Ce sont les propos du leader du Parti Social-Démocrate à un an des jeux électorales lors de sa traditionnelle rencontre avec la presse. Échange au cours duquel il a exprimé sa volonté de faire chemin seul. Pour l'homme, il est hors de question de s'allier à une opposition semble-t-il, bancale. Moi, une fois élu président, je ne peux plus être président du PSN quand tu es président de la République, élu par tout le monde, tu ne peux plus être distingué camarade. Marcel Badi, Dibadi et Andréa Bigou, tous deux candidats aux prochaines élections partielles au camp du PSD à Mimongo et dont la ZAD ont été présentés par le leader de cette formation politique qui a exprimé sa détermination à remporter ses échéances dans les provinces de Langounier et de logoué Candidat au premier siège de Lugou. et vous avez. Notre compatriote, le prénom Marcel n'existe pas sur ces papiers, mais on l'appelle Marcel Ibadibadi. Depuis l'avènement du multifactisme, il est au PSD. Ça fait déjà beaucoup d'années. Et nous avons dit que cette année, n'allons pas prendre des gens qui nous viennent parce qu'ils viennent dire moi, je peux battre ce, ce, celui-ci. D'abord, tu écris mieux que certains candidats, donc tu dis que nous n'avons pas. Et puis tu es fidèle, tu es loyal, tu vas être notre candidat, et c'est lui-même qui s'est proposé d'ailleurs. Et ça, je peux la qualifier, sa belle suppléante, toute pimpante. Il a fait un bon choix et qui est aussi une femme de caractère et qui va être suppléante de notre compatriote Marcel. Voilà nos candidats. S'agissant de l'actualité du moment, le président fondateur du PSD n'a pas fait dans la langue de bois. Il a qualifié d'insipide le discours du Premier ministre annonçant la dissolution du ministère des travaux publics. Dissoudre le ministère clé, le ministère de la vie, et le ministère des travaux publics pour en faire un département de la primature. Euh, cela donne à réfléchir pour dire qu'on ne sait plus là où on va. L'ex-vice-président a également, lors de cet échange, dressé le bilan des congrès provinciaux récemment organisés et est comme toujours revenu sur son parcours politique.